Chers traders et investisseurs, lundi 9 mars, bonjour. Alors nous avons vécu ce matin un sell-off digne de la crise des subprimes d'il y a 11 ans maintenant. Il a été déclenché par la chute des prix du pétrole, elle-même déclenchée par l'Arabie Saoudite en représailles aux cavaliers seuls des Russes sur l'entente de production des prix du pétrole ou la non-entente de production des prix du pétrole vendredi dernier et donc ce fut terrible. De plus, et plus que pour la petite histoire, il faut noter que les marchés célèbrent aujourd'hui jour pour jour l'anniversaire de la baisse mémorable du 9 mars 2009 et les marchés adorent célébrer les anniversaires donc nous avons vécu un sell-off qui est loin d'être terminé ce matin 9 mars 2020 voyons comment les marchés américains c'est très important vont réagir cet après midi et vous avez eu parfaitement raison comme je ne cesse de le répéter depuis plusieurs jours de n'écouter personne, de ne pas prendre de nouvelles positions en swing trading et de ne faire que du day trading, c'est la seule chose qui fonctionne en ce moment. Donc, surtout pas de swing trading, nous ne savons pas où le marché va s'arrêter et il ne faut jamais, de toute façon, chercher à arrêter un couteau qui tombe. Donc, dans ce contexte, nous avons réalisé 5 trades gagnants sur 5, accompagné de quatre médailles et d'un trade stoppé à son prix d'entrée. Nous vous souhaitons à tous d'excellents traits, une très bonne journée et à demain.